Bonjour à tous, mmh, j'adore les pizzas. J'ai déjà mangé un quart de pizza, et après j'ai mangé manger un tiers de pizza. Et du coup, ça va faire quelle fraction de pizza On va donc voir dans cette vidéo comment additionner des fractions. Et pour voir additionner nos parts de pizza, nos parts de gâteau, ou juste nos fractions, il faut que les parts aient la même taille. Et la taille de nos parts, c'est le dénominateur. Donc il faut que les deux fractions soient au même dénominateur. L'exemple qu'on va prendre pour expliquer tout ça, c'est 1 tiers plus 1 quart. Donc le dénominateur commun, il s'agit de trouver le ppmc des deux dénominateurs. Une fois qu'on a donc le plus petit multiple commun entre les deux dénominateurs, on va pouvoir amplifier les deux fractions afin qu'elles aient le même dénominateur. Une fois qu'elles ont le même dénominateur, on peut additionner. Par exemple, pour 3 et 4, c'est quoi le plus petit multiple commun entre 3 et 4 C'est 12. Donc on va pouvoir transformer un tiers pour avoir des douzièmes. On va pouvoir transformer un quart pour avoir des douzièmes. On aura des douzièmes et des douzièmes, on va pouvoir les additionner. Ça sera la même taille de part. Un tiers, par combien on doit multiplier 3 pour avoir des douzièmes par 4 Dans ce cas, on doit multiplier par 4 en haut et en bas. Ça s'appelle amplifier. Un quart, on doit multiplier par 3 en haut et en bas. Ça s'appelle amplifier. Donc, on va faire 1 tiers, le numérateur x4, le dénominateur x4, plus un quart, le numérateur x3, le dénominateur x3. Vous remarquez qu'on aura des douzièmes, plus des douzièmes, en l'occurrence 4 douzièmes plus 3 douzièmes. Une fois qu'on a ça, il ne nous reste plus qu'à additionner les numérateurs, on a donc 7 douzièmes. N'additionnez surtout pas les dénominateurs, la taille de l'appareil change pas une fois qu'on a changé, euh, on a amplifié la fraction. Donc là, le résultat, c'est bien 7 douzièmes. Vous avez compris comment on additionne les fractions maintenant. Un quart, c'est pareil que 3 douzièmes. Un tiers, c'est pareil que 4 douzièmes. On a donc 7 douzièmes de pizza. Mais la question qui qu nous reste à répondre, c'est ce qui reste. Hein. Ça fait combien de douzièmes N'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.